Ce qui est spécial dans mon garage, c'est qu'on a une bonne cohésion d'équipe et on se soutient mutuellement, que ce soit extérieurement du garage et intérieurement du garage. Et je trouve qu'on a un bon suivi, que ce soit de nos chefs ou bien de nos formateurs. Alors un apprenti doit travailler dans le garage, qu'on des bonnes conditions de travail. Nous, vous, nous sommes une bonne entreprise formatrice, c'est une équipe jeune et motivée. Les gens autour de moi ont dit que c'était un super bon garage car ils étaient clients chez Mifray et qu'ils étaient joyeux, que j'ai trouvé cette place justement ici chez Émile Fréla la de fonds et que je rentrais à la maison super content dès que je finissais le boule. Un apprenti devrait travailler dans notre garage car nous couvrons tous les métiers de la branche automobile que ce soit du magasin, la carrosserie, l'atelier, la peinture, l'administration. Alors J'ai choisi cette profession car le métier est varié et on découvre chaque jour différentes choses. Et j'ai choisi ce garage car il était proche de chez moi, à proximité de ma maison et il y avait une bonne entente dès le début. J'ai appris à être mécanicien car à cette époque j'étais très, très passionné comme je suis aujourd'hui de l'automobile, des belles carrosseries et de l'évolution technologique, sans oublier que ça permettait d'avoir une très grande mobilité.